Et eh bien bonjour à tous, c'est Venix, et bienvenue dans le coin Dragon Ball, ça me fait très plaisir de vous retrouver, mais enfin bref, ne perdons pas de temps, commençons directement. Le chapitre 42 de Dragon Ball Super est sorti aujourd'hui même et nous avons pu assister à la fin du tournoi du pouvoir qui se finit de la même manière que l'animé, sauf que le manga ne manque pas à ajouter de nombreuses informations sur Jiren, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, car ce chapitre 42 marque le début d'un tout nouvel arc, le prisonnier de la patrouille galactique. Alors, les événements de ce nouvel arc se déroulent quelques temps après le film Broly. Goku et Vegeta décident de s'entraîner ensemble dans la salle de gravité. En plein combat, Vegeta demande à Goku des nouvelles de son ultra-instinct. Ce à quoi Goku lui répondit qu'il n'avait pas réussi à le ressortir depuis... Le tournoi du pouvoir, et c'est là qu'on peut comprendre que le Migate no Gokui ne va logiquement pas apparaître dans le film Broly. De plus, Vegeta rajoute qu'il ne veut plus du tout faire équipe avec Goku, ce qui fait référence encore une fois au film Broly où nous pouvons voir Goku et Vegeta dans les trailers affronter Broly. Mais, soudainement, Bulma interrompt l'entraînement des deux Saiyans à cause d'un appel d'urgence de Monsieur Satan. Des personnes seraient en train de kidnapper Boo, qui est toujours plongé dans un sommeil profond depuis le début de l'arc tournoi du pouvoir. Goku et Vegeta débarquent donc chez Monsieur Satan pour sauver Boo, mais un mystérieux personnage endort Goku et Vegeta à l'aide d'un pistolet anesthésiant. Tête de WAM, ça a changé, Dragon Ball. Le chapitre se finit donc dans un vaisseau de la patrouille galactique dont fait partie Jaco qui nous présente le mystérieux personnage chargé de l'enlèvement de boue. Et ce personnage est tout simplement Mels, l'officier numéro 1 de la patrouille galactique. Ce dernier nous apprend donc qu'un criminel s'est échappé de la prison galactique et pour pouvoir l'arrêter, ils n'ont pas besoin de boue mais d'un être somnolent dans le corps de boue, le Dai Kaioshin. Personnellement ça m'a tout l'air d'être un petit arc Une sorte d'arc filler en attendant que L'anime bah, Dragon Ball Super Revienne mais en tout cas il a l'air très sympathique euh, La présence d'un ennemi Mystérieux qui a réussi à s'échapper euh, d'une prison Fait euh, beaucoup penser à, euh, à l'arc pri Prison Planet de Super Dragon Ball Heroes, en tout cas j'espère pas que ça Va y ressembler parce que bon malheureusement J'ai regardé bah, les épisodes de, de cette de cette série et c'était pas très Enfin voilà c'est full fan service Etc mais bon je fais confiance à Toyotaro, malgré cet arc tournoi du pouvoir assez assez bah, décevant, hein, à mis à part bah, sur, ce, sur les derniers chapitres qu'il y a eu, une des questions intéressantes c'est euh, l'utilisation du Dai Kaioshin et euh, les conséquences que ça va amener à, à Majin Buu. Parce que si euh, on retire le Dai Kaioshin à Buu, ça va lui retirer sa forme euh, initiale de, bah, de gros porc. Quoi. Du coup, bah, ça peut être très intéressant à voir. On sait pas si peut-être ils auront besoin de réveiller Buu ou si bien ils vont extirper. Le Daikeyoshin du corps debout Enfin, Tant de questions très intéressantes Et franchement c'est franchement c'est à suivre Après je pense personnellement que ce fameux Prisonnier euh, n'est pas couleur J'ai vu par exemple des vidéos Putaclic dire que c'était couleur etc Ah, franchement non non En tout cas je ne l'espère pas Je ne pense pas que cet ennemi sera plus fort que Broly euh, ou bien que Son Goku et euh, Vegeta, mais il sera plutôt un ennemi plutôt axé sur l'intelligence de combat, tu vois, un peu à une sorte de hit. Et euh, en parallèle à ça, je vais aborder euh, bah, le jeu vidéo Dragon Ball Hero sorti sur Switch, qui a présenté un personnage, euh, un personnage assez mystérieux avec, avec le logo des, euh, de la patrouille galactique, qui fait fortement penser à Hit mais je peut-être une origine de Hit peut-être un parent à Hit, je ne sais pas mais en tout cas cet arc sera très intéressant à suivre, Dragon Ball est enfin de retour, quasiment hein, quasiment, et euh, je vous rappelle que le film Dragon Ball Super sort le 14 décembre et pour ceux qui auraient la flemme des spoilers sont déjà disponibles, vous pouvez les trouver un peu partout sur Youtube comme, le, comme la chaîne de Baby Times par exemple, et moi je vous laisse donc ici et on se revoit très vite pour de grandes vidéos sur Jiren éventuellement ou sur des petits trucs sympas, là au VPT is back avec shakes et moi-même. On va, on va, vous inquiétez pas, on va vous ramener la coupe à la maison MDR. Enfin bref, si t'as aimé, tu mets j'aime, si t'as pas aimé, tu m'aimes. un, n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, bye